Voilà, l'adrénaline est tombée, donc maintenant tout va mieux. Euh, ouais, c'est un petit oui. On va attendre dans quelques instants la présidente de la Soriane Meppe. Alors je vais faire les remerciements. Donc les remerciements évidemment se portent sur tous les candidats et leurs très belles prestations qui nous ont beaucoup élus et qui nous ont vraiment rendus heureux. Et vous aussi, j'espère, parce que c'était vraiment un très beau spectacle avec des chansons très différentes. On les a beaucoup enquiquinés. on leur a demandé de préparer des chansons, de sortir de leur bulle, de choisir des choses qui étaient très différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ça a été difficile pour certains, ça a pris du temps pour d'autres parce qu'il faut vraiment aussi... Euh, euh, chercher la chanson idéale aussi, qui va à sa tessiture et qui correspond aussi euh, à sa personne. Et ils ont fait cet effort-là et ils sont sortis tous du lot. Et voilà, ça a donné ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'était vraiment magnifique. Je vous remercie. Pour vous On va passer directement au podium. Alors, elle termine la troisième place. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle le mérite vraiment. C'est Julie. Julie. Un petit mot, ah bah oui, bah non, Alors, un petit mot. Euh, bah juste merci et merci. On est arrivé à la deuxième position. Victoria Merci. <rire> Merci et <rire> Le vainqueur de la nouvelle édition. Un petit indice ou pas Un petit indice Oui. Wow. Richard pas du tout parce que j'ai entendu des super belles voix féminines et masculines super c'est vrai que c'est euh, pas évident parce que c'est pas du tout euh, ce que je chante habituellement c'est ma petite femme qui m'a dit essaye cette chanson -là, et pourquoi pas vite fait les petits cadeaux qu'on avait alors bon, on a des cadeaux qui viennent de Disney donc euh, ouh, ouh on va commencer à distribuer aussi les petits cadeaux. Et puis j'ai évidemment deux micros Shure SN58 à donner aux candidats qui sont là. Et puis on aura un micro à donner aussi en loterie. Donc voici pour Victoria. Et pour Julie. Et le micro-là va être tiré au sort. Donc il faudra qu'une gentille personne plonge une main dans des petits papiers pour sortir le nom du gagnant. Alors là, il y a des petits cadeaux qui sont distribués par Disney avec Catherine Flamandilan. Alors même sans être très très en je voulais vraiment parler, euh, vous parler en fait parce que euh, il y a, vous, vous êtes incroyables, on a été euh, agréablement surpris à plusieurs reprises, on a eu des larmes aux yeux, on a, on a été à fond avec vous, euh, on a été stressés, pas avec vous, <rire> mais euh, on a eu plein de coups de cœur, vraiment plein de coups de cœur, et, euh, et je tiens aussi à dire qu'un concours, et eh bien, euh, eh bien faire un concours, c'est pas forcément le euh, gagner qui compte, c'est vraiment l'expérience qu'on qu peut euh, euh, y, y avoir et, euh, et du coup ne jamais euh, toujours continuer en fait vraiment. Donc, oh, je suis déçu, non, non, vous avez tous gagné, vous avez tous fait ce cours avec hein. vraiment de plus de rire, Donc euh, voilà, je vais vraiment vous féliciter.